Est-ce que t'as vu cette super maison un peu ancienne, pile dans notre budget Un sacré cachet, j'ai un coup de cœur, est-ce que tu crois qu'on peut l'acheter Pas de problème mon amour, mais on va casquer pour les mises en sécurité. La plomberie est en plomb, la maison est en carton, les escaliers sont en papier, on va se casser le bout du nez. Et si on achetait cette maison, elle a pas tout, mais elle a tout le reste. Si tu regardes tout ce qu'elle offre, elle a tout. Parce qu'une fois que t'as changé le chauffe-eau, l'électricité, l'isolation. Si tu fais une croix sur le jardin, c'est une bonne occasion. Honnêtement. Regarde-moi ce bel appartement refait à 9 dans notre budget. Je m'y vois déjà, j'ai un coup de cœur. Est-ce que tu crois qu'on peut l'acheter Pas de problème mon amour, mais on va casquer pour toutes les dépenses à cause les frais de notaire sont pas comptés, les impôts locaux qu'on vous les fonciers vont nous enfoncer. Il y a la copropriété. Et si on achetait cette maison Elle a pas tout, mais elle a tout le reste. Si tu regardes tout ce qu'elle offre, elle a tout enfin. Presque une fois que t'as payé le notaire, tous tes impôts et la copro. Si tu fais une croix sur jardin, c'est une bonne occasion. Let's marron. Est-ce que t'as vu cette immense maison refaite à 9 piles dans notre budget Y a une piscine et cinq garages, même les impôts sont pas élevés. Mais bien sûr mon amour, si c'est une si bonne affaire, pourquoi personne ne l'a achetée Elle est en vente depuis 5 ans, le TGV passe dans le jardin, il y a 30 bombes pour les croissants et les poubelles sont pas relevées.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 sur jardin, c'est une bonne occasion C'est une bonne occasion Pirouette, cacahuète Mais comme on veut pas être marrant Restons en location Ah ouais tiens, c'est pas con ça